Alors, dans cette capsule-ci, je vais vous présenter comment utiliser l'application BlockNote pour créer une présentation percutante dans PowerPoint sans pour autant euh, succomber à la tentation de simplement remplir les champs que PowerPoint nous présente. Souvent, quand on fait ça, on finit par créer une présentation où on abuse des listes à puces, puis ça peut être assez ennuyeux pour notre auditoire. Donc, pour éviter ça, on va plutôt procéder à un remue-méninge, qu'on appelle en anglais un « brainstorming », avant même de lancer PowerPoint. On peut utiliser un tableau vert ou blanc avec un, des crayons secs, des feuilles, de des feuilles de papier, un chevalet à feuilles volantes, des collants post-it ou n'importe quel outil avec lequel on se sent vraiment à l'aise. L'avantage des collants post-it, c'est qu'ils peuvent être repositionnés comme on veut, de manière à vraiment laisser, court, laisser libre cours à notre imagination. Une fois qu'on a une liste de nos idées principales, on peut les écrire dans bloc-notes pour créer le plan de notre présentation. Donc, je vais lancer l'outil bloc-notes. Sur la première ligne, je vais écrire le titre de ma présentation. Voilà. Ensuite, chaque ligne que j'écris qui est collée contre la marge va devenir une diapositive une fois mon plan importé dans PowerPoint. Le but de cette méthode, c'est de limiter l'usage des listes à puces. Mais si, pour une diapositive en particulier, j'ai vraiment besoin d'en créer une, je peux le faire en précédant mon texte d'une simple tabulation. Comme ça. Si j'ai besoin de créer des sous-points à mes puces principales, je peux le faire en faisant deux tabulations. Voilà. Mais je le répète, minimisez l'usage des listes à puces, sinon vous allez retomber dans le même piège que PowerPoint nous tend, puis vous allez créer une présentation plutôt ennuyeuse. Là, voilà, donc je sauvegarde maintenant mon plan en fichier texte. Ensuite, je m'en vais dans PowerPoint, puis je vais d'abord effacer la diapositive, créer automatiquement son lancement. Pour importer mon plan, je vais aller sous Nouvelle diapositive, et je clique sur Diapositive à partir d'un plan. Je choisis mon fichier plan dans le dossier où je l'ai enregistré, puis je clique sur « Insertion ». Tadam Je peux changer la disposition de ma première diapositive pour qu'elle devienne une diapositive de titre. Puis un petit truc, personnellement, j'aime bien sélectionner toutes mes diapositives, surtout quand j'utilise une description un peu plus longue dans mon bloc-notes, pour les transformer en diapositive de titre. De cette façon-là, je peux vraiment les voir sous forme de scénario, ou de storyboard en anglais, en utilisant le mode d'affichage trieuse de diapositives, comme ça ici. Voilà, dans un deuxième temps, je remplirai la zone de commentaires de chacune de mes diapositives pour y inclure euh, l'information à présenter. Puis ensuite, je vais être prêt à faire un deuxième remue ménage pour trouver une façon originale d'illustrer chacune des diapositives et l'information qui s'y trouve, ainsi que le message que je veux passer à mon auditoire.